Lorsqu'une banque fait faillite ou menace de faire faillite, se pose la question de qui va perdre de l'argent Cette question s'est avérée très importante en 2008 lors de la crise financière. On nous disait alors qu'il fallait absolument sauver les banques, sans quoi nous perdrions toutes nos économies. Il se pourrait bien que cette question se repose à nous. La crise économique repointe son nez en cette période de pandémie, d'arrêt d'activité et de perte de revenus. Une crise économique a des conséquences immédiates sur les banques. Certains crédits ne pourront pas être remboursés à cause des pertes de revenus que subissent des petites entreprises et des ménages. Les banques ne récupéreront donc pas les montants escomptés. Certains produits financiers n'atteindront plus le niveau qu'ils avaient avant le début de la crise, puisque les profits futurs des entreprises sont incertains ou diminuent. Cela entraîne une baisse des prix de nombreuses valeurs qui s'échangent sur les marchés financiers comme l'a montré la baisse des valeurs boursières en ce début d'année 2020. Les banques ne tireront donc pas la valeur qu'elles attendaient de ces produits financiers. Les profits des banques vont donc nettement diminuer, voire passer sous la barre du zéro. Certaines parmi les plus grandes banques européennes ont d'ailleurs déjà annoncé des pertes ou de nettes diminutions de leurs profits pour le premier trimestre 2020. Pour savoir qui pourrait perdre de l'argent si la banque elle-même perd de l'argent, ou pire, si elle menace de faire faillite, il faut d'abord regarder à qui la banque doit de l'argent. Une banque a pour l'essentiel trois sources de financement. Il y a d'abord le capital apporté par les actionnaires. Il y a ensuite les dépôts, l'épargne confiée par les clients et les clientes. Et puis, il y a les emprunts contractés auprès de créanciers. Alors, commençons par les actionnaires. Oh yeah les actionnaires apportent le capital de la banque. Ils sont propriétaires de parts de ce capital. C'est ce qu'on appelle des actions. Lorsqu'une banque est cotée en bourse, ce qui est le cas des plus grosses banques européennes, ces actions s'échangent sur les marchés financiers à un prix qui évolue en permanence en fonction de l'attrait des investisseurs pour cette action. Plus les investisseurs en voudront, plus son prix sera élevé. Moins ils en voudront, plus il sera bas. Une loi de l'offre et de la demande en somme. Mais l'évolution de ce prix ne change rien au montant de capital qui a été apporté initialement dans la banque. Les actionnaires peuvent ainsi revendre des actions pour réaliser une plus-value. Cette plus-value ne va pas aller à la banque, elle devient la propriété de l'actionnaire. En revanche, chaque année, à l'annonce des résultats de la banque, les actionnaires attendent le versement de dividendes. C'est la partie des profits générés par le travail des employés qui sort de l'entreprise et est donnée aux propriétaires du capital. Voilà pour les actionnaires. Il y a ensuite les clients et les clientes. Qu'il s'agisse d'entreprises, de particuliers ou de collectivités, les clients de la banque lui confient leur argent. Cet argent est conservé dans des comptes courants, des comptes d'épargne. À tout moment, la banque doit nous garantir que nous pouvons avoir accès à cet argent, que nous souhaitions en disposer sous forme de billets lorsque nous nous rendons distributeurs, ou que ce soit au moment où nous effectuons un paiement avec une carte, ou au moment où nous effectuons un virement. Dans les très grandes banques, le capital et les dépôts des clients représentent à peu près un tiers du total des sources de financement de la banque. Alors de quoi sont composés les deux tiers restants Eh bien, ce sont des emprunts, ce sont des dettes. Mais auprès de qui sont contractées ces dettes À qui ces banques empruntent-elles tout cet argent Alors il y a quelques particuliers, mais ça ne représente vraiment pas grand-chose dans le total. Il y a les autres banques, puisque les banques se prêtent beaucoup entre elles. Il y a aussi la banque centrale, la banque des banques, surtout dans des périodes tendues comme maintenant. Il y a des fonds d'investissement, comme des SICAV, qu'on a expliqué au premier chapitre. Il y a aussi des fonds spéculatifs, comme les hedge funds, qui aiment, disent-ils, prendre des risques, mais surtout gagner beaucoup d'argent et se planquer dans les paradis fiscaux. Il y a aussi des fonds de pension qui placent les contributions de futurs retraités sur les marchés financiers et font donc dépendre les retraites de millions de gens des performances des marchés. Et puis des sociétés d'assurance, puisque les assureurs investissent une partie des primes qu'elles collectent pour en tirer quelques bénéfices supplémentaires. Il y a des grandes entreprises qui ont tellement d'argent en trop, les fameuses liquidités, qu'elles cherchent à le placer pour faire plus d'argent. Tous ces investisseurs Banques, fonds, assureurs, grandes entreprises sont aussi appelés les investisseurs institutionnels. Certains les appellent les zinzins. Remettons maintenant les morceaux ensemble. Au premier chapitre de ce manuel, nous avons vu ce que les grandes banques financent. Avec en bas les crédits, qui entrent dans le cadre de l'activité de banque commerciale, et puis en haut les titres financiers, qui entrent dans le cadre de l'activité de banque d'affaires. Maintenant, nous avons vu comment ces mêmes banques se financent, en mettant les deux morceaux l'un à côté de l'autre, nous voyons qu'au crédit correspondent les dépôts, et cet ensemble, avec les moyens de paiement, constitue l'activité de base d'une banque. Nous voyons aussi que les activités de banque d'affaires nécessitent, elles, des emprunts massifs que la banque contracte auprès des gros acteurs des marchés financiers, banques, sociétés d'assurance, fonds d'investissement. Dans un prochain chapitre, nous examinerons ce qu'il se passe lorsque la banque perd de l'argent, c'est-à-dire lorsqu'au lieu de faire des profits, elle enregistre des pertes. Qui perd son argent en premier et quelles en sont les conséquences